L'MDK c'est une structure multi-acteur composée d'élus, des services techniques de l'État, des ONG, des, des associations des migrants de retour et de la diaspora. Okay. L'MDK, pour moi, euh, est une structure capitale pour qui connaît la région de CAI, euh, la diaspora de CAI. Et toutes les dynamiques qui sont, que ce soit au niveau communal, au niveau conseil régional, au niveau de la région, et je dirais que les, les migrants ont été les premiers acteurs de développement de nos différentes localités. Donc, pour avoir une politique migratoire de la région, le CRK a voulu créer a créé cet espace. Euh, appelé espace migration et développement de la région de CAI. Donc, qui cerne l'ensemble des problèmes liés à la migration et que Caille, la région de CAI est une voie à tirer par rapport à la politique nationale de la migration que l'État est en train de mettre en place. Il y a eu un impact, déjà, il y a eu une prise de conscience de tous les ressortissants de la région. D'abord, pour un départ, on avait fait un plaidoyer au niveau des institutions national et international à Bamako. Euh, nous avons été vraiment écoutés au niveau des, des structures euh, nationales, comme je le disais, le ministère des Maliens de l'extérieur, le conseil général, euh, le, Malien, le haut conseil des Maliens de l'extérieur, euh, le ministère de la sécurité, de la protection civile, donc euh, avec d'autres partenaires, l'AMEU, l'Association la des Maliens de l'extérieur, tout ce qui concerne tous ceux qui sont impliqués euh, dans la migration, donc au niveau de Bamako. Maintenant, euh, nous avons eu à faire également des même de, pour l'implication de nos, de nos ressources euh, au niveau de la France, à Paris, à Libreville et en Côte d'Ivoire. Donc pour que euh, les soucis ou les, les, les envies, ou pas je dirais, les préoccupations de nos populations, de nos ressources, soit prise en compte dans le plan national de la politique migra de migration. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas fini, c'est jusqu'à présent en cours. Donc, euh, nous continuons et nous suivons de près cette politique nationale pour que la région de CAE, compte tenu du rôle important que joue les ressources, que la diaspora soit prise en compte et qu'il euh, qu y ait des avantages ou même un suivi, une protection des... De, de, de cette migration de, de cette diaspora.